Hello, hello Bienvenue pour les tirages du mois de janvier 2022. Bonne année 2022, chers amis On va découvrir le, le signe de ce jour. Ce sera le tirage par quinzaine du mois de janvier 2022, du 1er au 15 janvier. N'hésitez pas à aller regarder votre tirage de la semaine aussi. Alors, quel sera le signe aujourd'hui pour ce 1er au 15 janvier 2021 Le signe de la balance. On avait la vierge tout à l'heure, donc il y aura peut-être des ressemblances. Vu que c'est deux signes proches, vous pouvez être un petit peu influencé par la vierge, par la balance si vous êtes en fin de signe de la vierge. Ce, ce tirage sera pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. On a un petit message sur la carte qui nous dit de profiter de votre bon temps, profiter du bon temps aussi de temps en temps. Et on a une datation qui peut vous servir qui est de cette semaines ou de sept mois. À vous de voir si ça peut vous parler pour une situation personnelle qui résonne pour vous donc euh, bienvenue sur les guidances de Shiva n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et de cliquer la petite cloche à côté à droite en haut si, si euh, c'est gratuit donc pour vous et c'est soutenant pour la chaîne donc merci si vous voulez un tirage personnalisé amour au général vous m'écrivez un mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Je vous donne votre tirage entre 1 et 3 jours. On va regarder les énergies tout de suite. Donc, je vais utiliser l'oracle des énergies, le tarot, la triade, le petit, le normand et un tirage avec l'oracle des miroirs. Tirage complet. Donc, je vais demander pour les balances. Balance. sont tombés. Balance du 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022 pour les balances. Quels sont les messages du 1er au 15 janvier cœur qui s'est retourné. L'harmonie, l'amour. On va voir la coupe. 1er au 15 janvier. On avance. On quitte une situation. On prend le large. On quitte quelque chose qui ne convient plus. Ce début d'année, donc ça peut être maintenant jusqu'après le 15 janvier, on dit positive mouvement de l'avant. Donc, vous bougez. Hein. Il y a une semaine, une période qui va faire que vous allez bouger. Ce changement sera positif. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de négativité. C'est vraiment très très bon pour vous. Je la garde. Donc, ça peut être aussi au niveau sentimental. On voit que ça vous amène la victoire. Euh, ça peut être au niveau sentimental, la carte de l'harmonie, c'est la rencontre de la personne parfaite, c'est l'amour, c'est l'harmonie, la rencontre ou changement par rapport à votre vie sentimentale où vous, où vous avez rencontré quelqu'un de nouveau et votre relation avance dans une direction très positive. Et L'autre côté de la coupe nous parle de la solitude, de l'apprentissage, d'un temps de pause que vous avez certainement dû prendre. Hmm, peut-être euh, actuellement encore, avant d'avancer. Il, bon, il y a quand même cette notion d'avancement, mais on voit que là, vous avez dû apprendre quelque chose, vous poser quelque temps. C'est un petit peu l'ermite qui se cherche, qui réfléchit, qui apprend. ou C'est un peu la papesse aussi, si on veut. Période de solitude, d'apprentissage, d'écoute, de son intuition. Donc peut-être pour savoir où vous voulez aller, les balances euh, du plus profond de votre cœur, quelle sera la direction à prendre. Mais on parle de, de choses positives qui arrivent vers vous. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand que je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour les balances Balance du 1er au 15 janvier 2022. Le 1er au 15 janvier 2022 pour les signes de la balance dit la coupe il y aura beaucoup de discussions de négociations pour effectivement un commencement ça peut parler de déménagement, hein, le mouvement le déplacement, changeant de lieu changement d'endroit de, déménagement, naissance d'une relation sentimentale naissance d'un projet de vie, naissance d'une relation, je vous l'ai dit d'un travail, on va voir tout ça alors Bien sûr, adapté toujours à votre situation, hein, d'après ce que je vous dis, parce que ça parle pas forcément d'un domaine. Donc on a ici pour vous les balances du 1er au 15. On va prendre quatre cartes que je vais recouvrir du petit le normand. On a bien un renouveau. C'est le moment de le faire. Quelque chose. Bon, on va voir. Hein. C'est le moment, généralement, le temps, une notion de temps pour changer, pour aller vers une nouvelle activité, pour tous les signes de toute façon. Vous êtes protégé avec l'étoile, vous allez être guidé vers, vers, vers une nouvelle voie, vers quelque chose de très positif vers vous, un engagement, waouh Il y a quelque chose qui peut parler d'union ici, officielle. Parce qu'il y a l'invitation, le bouquet de bonnes surprises, quelque chose qui... Avec l'hélice, c'est aussi une bonne surprise, c'est un accomplissement, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'harmonie parfaite. Et vous êtes sous les cieux, protégés. Non, non, non, non, non, non, non, on vient sortir. Et puis bon, c'est peut-être la période où il vous faut... Euh, moi, ça me parle pas mal du sentimental, hein, ici. Peut-être une période où il y aura certains balances qui vont s'unir. Bon, ça peut être un autre domaine, on verra. Mais là, c'est vraiment vers... Euh, ça, ça parle aussi de mariage, d'union, hein, harmonie. Une très bonne surprise qui vous attend. Quelque chose de particulier, protégé. Est-ce que c'est aussi la naissance d'un enfant ou vous mettre en couple pour avoir une famille hein, Quelque chose comme ça. Je vais couvrir avec le petit... Dizi Oracle, balance du 1er au, 15 2022. 1er au 15 janvier 2022. Vous pouvez regarder votre tirage de la semaine qui va jusqu'au 9 janvier, qui peut parler un peu de la même chose ou c'est une autre situation. Balance, 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022 pour les balances. Ou que euh, peut-être qu il y a eu des fiançailles et que maintenant, c'est euh, le moment où on va officialiser quelque chose. Donc, euh, on va regarder. Balance, 1er au 15 janvier 2022. Komara On était dehors avant, on va pas dehors maintenant, viens. Toujours sortir ce chat, toujours, toujours. Ben, vous le connaissez, c'est Komara. C'est celui qui parle beaucoup. Ne m'en voulez pas. <rire> Je peux pas le gérer autrement. <rire> Je ne vais pas lui mettre de muselia. Je ne vais pas l'empêcher de parler. C'est mon loulou. Alors, qu'est-ce qu'on a On a de l'abondance qui arrive dans votre vie. On a de l'abondance d'amour. Il y a des belles choses qui entrent ici dans votre vie. On termine quelque chose. Mais vous êtes protégé. Donc, on part. Ça, c'est partir d'une situation de solitude. Ça peut. Hein D'un deuil... Ça peut aussi, d'une relation qui se termine, ça peut aussi, il y a quelque chose qui se termine, mais qui est placé sous une bonne augure, sous, sous l'augure de, de, du ciel, de l'univers. Comme si c'était décidé, que c'était important pour que les balances puissent commencer quelque chose de neuf en ce début 2022. Euh, la lune, non. bon, ça peut parler à nouveau de grossesse. Hein. Il y a peut-être des bonnes nouvelles. Officialisation, mariage, grossesse. Non, on ne va pas dehors, on vient d'y aller. Non Non, non, non, non, non. Ou écoutez, ben, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté votre voix intérieure, ou ce sera un, une période très émotionnelle. Beaucoup d'émotions avec la lune. Ou il y a cette période d'un mois qui va se faire, cette semaine, bon... Il y a quelque chose qui arrive, qui pourrait aussi parler que par rapport à un engagement, il y aurait une grossesse. Ça ne peut pas parler pour tout le monde. Hein. Ou l'écoute de votre intuition amène à quelque chose de très positif. Et là, il y a des nouvelles par rapport à une femme, euh, une surprise par rapport à une femme. Ce n'est pas la meilleure de, du jeu parce que c'est la femme de pique. Mais hum, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre, une personne qui va peut-être vous laisser où vous allez terminer avec cette personne qui sera une surprise pour tout le monde. Voilà. Pour un nouvel engagement qui s'annonce ici. Pour moi, il y a un mariage enfant. C'est assez clair. Non, non, vient de sortir. On vient de sortir. Attends, arrête maintenant. Voilà, excusez-moi pour vous, mes chers amis. On va voir la suite des tirages, si ça n'ont pas de la même chose. Mais il y a une surprise sur une personne qui aurait pu être pas très bonne, ou une surprise pour une femme, c'est peut-être vous hein, qui avez eu quelques petits défauts, qui est, voilà, je décide de changer, de m'engager, de me marier. Il y a la, pardon, l'harmonie parfaite ici pour vous, hein. c'est la bonne personne. Hein. Il y a le mariage ici, c'est un peu style celtique, très joli. Alors, on va voir la suite. Je vais prendre le tarot déjà et on va voir ce qu'il nous dit. Donc, pour les balances, 1er au 15 janvier 2022, balance Que va nous dire le tarot Alors. Oui, il y a de l'avancement positif de l'avant. Il y a un déblocage, il y a un avancement. Ça bouge, ça bouge. Vous avez la roue de la fortune, donc les, cho les choses tournent en votre faveur. Ça a eu des difficultés, des... ou même une personne, justement, un petit peu compliquée ou contrariante, qui il voulait pas s'engager c'est possible, hein il y a un changement d'attitude, c'est la carte commune du changement, du mouvement positif. On vous conseille de faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, c'est très, très, très, très positif. Et on voit que vous avez décidé, dans le passé proche, de mettre les choses, de acter les choses ou de décider pour que ça aille dans ce sens. Vous avez pris en main la situation, si ça n'allait pas ou s'il y a eu des problèmes, pour les régler vous n'avez pas laissé faire les choses, vous avez pas laissé passer, pas laissé couler. Vous avez agi en empereur, en décideur, pour faire tourner cette roue. Il y a la fin d'une situation. Donc la fin, on l'a vu hein, aussi tout à l'heure avec le cercueil, euh, je vous ai dit, c'est peut-être la fin d'une relation précédente qui n'allait pas, la fin d'une attente, la fin d'un célibat. Alors, en réponse, étonnamment, on a euh, Là, le tarot nous dit qu'il y aura quand même un moment de réflexion encore. Alors, oui, ce n'est pas étonnant. Alors, ça sort aussi ici. Si, il y aura quand même un moment de réflexion. S'il y a peut-être une demande au mariage, j'ai l'impression qu'il y a pour certains, une demande d'engagement. Si ce n'est pas un engagement amoureux, regardez si ça peut être un engagement, peut-être pour une entreprise ou pour un travail ou une collaboration. Alors, on vous dit quand même de prendre le temps de réfléchir. C'est ça. Vous avez dit la papesse ou l'ermite. On se cherche encore, on a besoin, début janvier, de réfléchir à savoir quelle décision on va prendre ou quelle réponse on va devoir donner. Bon. D'accord. D'accord, d'accord. Mais on a une proposition, on a une demande, on a quelque chose d'acté qui se profile. Non et on va voir avec la triade un peu plus au côté psychologique, émotionnel, comment vous le vivez ou qu'est-ce qui s'est passé et vers quoi on va. Donc, balance du 1er au 15 janvier 2022. Balance du 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message Balance du 1er au 15 janvier 2022. On va voir la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit Ouais, un super commencement positif vers un équilibre. Ben disons, vous commencez une année de manière très très belle. Hein. Il, y a un, il y a quelque chose de tout neuf qui se prépare. Ouais, ça peut être vraiment un mariage, une union ou une collaboration. Vous avez appris énormément de choses. Et vous avez retrouvé un certain équilibre. J'ai l'impression que j'avais dit dans le tirage de l'année qu'il y, y avait des fois des complications que vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez Donc vous, vous êtes justement la Balance. Vous devez avoir cet équilibre. Que des fois, on savait pas ce que vous vouliez. Donc la femme, c'est peut-être elle qui doit se décider pour un engagement ou un homme. Peut-être vous, la femme, que vous étiez un petit peu tout le temps en train de tanguer entre oui et non. Et là, on dirait qu'il y a un changement important vers le oui. Vous retrouvez vraiment cet équilibre. Vous, vous êtes en harmonie avec votre corps, votre âme et votre esprit. Disons que dans l'année, j'ai vu que parfois, on avait de la peine à savoir ce que vous vouliez. Ouais. Alors, pour les balances, on va continuer. 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on va voir là Encore quatre cartes. Alors la triade, qui est bien psychologique, émotionnelle, spirituelle. Alors comment la coupe Vous avez beaucoup appris. Peut-être un. On est tous dans des périodes de changement et d'évolution. Là, on voit que vous avez appris. Bon, on parle de science, aussi de choses spirituelles. Il y a peut-être une évolution spirituelle. Non, non, non, non. Non. Euh, vous avez compris tout ce qui est philosophie, la vie, euh, le côté spirituel, je vous l'ai dit, l'alchimie, l'astrologie, etc. Un apprentissage de science quand même. Ce n'est pas seulement l'initiation, c'est compréhension d'un certain domaine qui, pour moi, est spirituel. Il y a bien le domaine de l'amour hein, pour votre tirage. là, Les chers amis, balance. Ça fait plaisir. Pour moi, c'est ça. Vous allez faire un mouvement de l'avant important et positif par rapport au domaine de l'amour qui vous apportera la réussite. Waouh <rire> La réussite totale. C'est le mariage parfait, hein, l'harmonie parfaite. Là, c'est les deux. On pourrait aussi voir le couple parfait. Le couple en harmonie, en équilibre émotionnel, émo, émotif, euh, sensitif. Euh, et la foudre, nous dit, ça peut être soudain. Alors, soudain, c'était peut-être la carte que j'ai vue tout à l'heure au niveau du petit Lenormand normand, qui est la surprise. Ça va surprendre tout le monde. Il y a quelque chose qui va surprendre. En tout cas, ce tirage nous dit, la foudre, ça surprend. C'est une décision inattendue qui casse avec le passé pour aller vers une décision nouvelle. Donc euh, oui, ça parle bien de ça. Hein. ça C'est un moment d'introspection que vous avez ou que vous avez encore et tout à coup vous allez prendre une décision qui va être totalement <rire> surprenante. Il y a encore cette fin avec ce passé, vraiment. Vous terminez quelque chose, vous finissez, vous changez. Il n'y a plus du tout, du tout le passé qui entre en ligne de compte vous, vous euh, construisez ici des nouvelles bases, il y a vraiment euh, quelque chose qui se construit sur un nouveau socle par rapport à ce que vous avez appris, en fait ici les balances, restez jusqu'au bout parce qu'après on aura un conseil, des messages angéliques pour voir ce qu'ils ont à nous dire, hein. ils ont des bons conseils donc écoutez-les, vous êtes en train d'évoluer grâce à ça, je dis au niveau spirituel, il y a un grand changement au niveau spirituel, une fin avec le passé, vous êtes béni des dieux, protégés. On avait vu l'étoile. Donc, il y a une bénédiction aussi de l'univers. Et on a l'abondance, encore une fois. On a eu tout à l'heure. Donc, l'abondance d'amour, l'abondance de richesse, la réussite. L'abondance, la réussite, l'amour. Bénédiction, un très beau tirage on met fin au passé et ça sera quand même de manière assez surprenante. Il y a quand même une notion de surprise. Quelque chose d'inattendu. Qui va se faire Moi, j'ai l'impression que c'est une décision de l'un ou de l'une par rapport à l'amour. Alors, on va voir si ça ressort. Non, on ne va pas dehors. Tu peux venir là et tu peux arrêter. Viens, mon chéri. <rire> Qu'est-ce que va nous dire ici L'oracle des miroirs pour les balances, 1er au 15 janvier 2022, pour les balances, balances 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qui se passe plus dans la matière Donc là on a quand même vu pas mal de choses avec la triade, 1er au 15 janvier 2022, pour le signe de la balance. Il ben, y, y aura des grossesses, il hmm, y a quand même trois fois la cigogne, on a eu la cigogne, le mariage, il y a quelque chose qui se prépare, on quitte une situation avec le voyage, ça peut être la mort comme on a eu avant, ouais. on, part, on part, on observe le terrain, vous avez observé le terrain, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, il peut y avoir effectivement une grossesse qui se prépare, qui va mener à un engagement. Je suis très curieuse de voir ce que j'aurai en retour de commentaires. N'hésitez pas à me le dire. Comment ça résonne pour certains Alors, si vous ne voyez pas du tout de grossesse ou de projet ou d'engagement, si ce n'est pas l'amour, voyez là comme un projet euh, de vie que vous mettez sur pied. Sur lequel vous êtes en train de réfléchir, qui amènera l'harmonie et la réussite. Alors, ici pour vous, balance, 15 janvier 2022. Peut-être que j'ai déjà dit 2021, mais c'est pas grave. Alors, retour. Retour. retour retournement de situation, j'ai l'impression. Qu'on était dans une voie. Euh, Peut-être. Sans réponse, je sais, ou je ne sais pas si c'est un retour d'un ex-partenaire. Moi, je vois aussi la roue qui tourne, hein, le, comme on a vu avant avec le tarot. On, on pour, on a vu la roue qui tourne. Donc, euh, l'avancement. Il y a du mouvement, ce début d'année. Il y a la situation bloquée ou en attente qui bouge. Par rapport à des accusations du passé, où on vous a culpabilisé peut-être. Voilà, oui, vous avez une décision à prendre, j'ai l'impression et que vous n'arriviez pas à faire. Certaines personnes vous ont accusé, vous ont culpabilisé. Ou tu n'as pas encore d'enfant pour le moment. Qu'est-ce qui se passe Tu n'es pas encore marié Il y a peut-être cette notion-là. Mais vous attirez à vous. Oui, il y a bien le désir de famille. Il y a bien la santé qui pourrait parler de grossesse. Effectivement, où il y a eu... Euh, il y a une, un désir de, de famille. Il y a un engagement ici pour beaucoup de balance. La première carte, magnifique. Vous allez prendre votre décision, mes chers amis, balance. Vous attirez à vous la famille que vous avez désirée toute votre vie. Il y a un avancement. Il y a la roue qui tourne. La santé peut annoncer effectivement une grossesse. Euh, un souci, quoi Un souci, pas forcément, mais ça touche la santé. Donc, c'est un très joli tirage, là. Et peut-être, oui, on vous a fait peser un petit peu ce poids de culpabilité sur les épaules précédemment. On va regarder les conseils, ici. Alors, qu'est-ce que les anges On va dire pour les balances, un conseil pour ce 1er au 15 janvier 2022. C'est très clair, hein 1er au 15 janvier 2022 pour les balances... Affirme-toi, décide-toi, prends la décision. C'est bien ça, vous avez un choix à faire, et vous allez le dire, vous allez le faire. Oui. Un choix surprenant qui, euh, qui concerne l'amour euh, ou la grossesse qui va arriver pour la majorité des balances. Sinon, ce sera en rapport avec un autre projet de vie. Voilà, mes chers amis Balance. Merci pour vos retours. Je me réjouis beaucoup de vous lire. Et je vous souhaite déjà une très bonne année 2022, comme je vous l'ai dit, que tout se passe bien et que là, en tout cas, ça commence de manière très, très, très bonne. Prenez quand même ce temps de bien réfléchir où vous l'avez pris et vous, avez, vous allez prendre cette décision. Ça peut être vers le 15 janvier, hein, qui sait. Mais il y a une surprise pour tous de votre part ou de, de l'autre, hein. Vous pouvez voir aussi le côté interchangeable de, de ces prévisions. Voilà, affirmez-vous, faites votre choix. Merci mes chers amis, à tout bientôt, au revoir.